Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc parler de la numérotation automatique des pages. Alors, hop, je vais réinitialiser tout ça, tac, sortir ça, ça, et voilà. Donc aujourd'hui moi je vais vous parler de... La numérotation automatique des pages, euh, c'est souvent ce qui me demandait en formation et ce que les gens qui ne pratiquent pas souvent euh, cherchent. Alors, donc, commençons par créer un nouveau document. Donc, fichier nouveau document. Voilà, avec l'aperçu de cocher en bas pour voir ce qu'on fait. Alors, euh, donc, impression, nombre de pages. Ici, on va mettre 3. Euh, numéro de la première page, je veux bien qu'elle commence à 1. Hein, des pages en vis-à-vis, -vis, puisque euh, j'ai l'intention de faire un magazine, une brochure ou quelque chose du genre. Euh, pas de bloc de texte principal. Un format A4 en portrait. Donc là on voit bien qu'on est en 210, 297 mm. Les colonnes. Euh, allez, je vais faire un 3 colonnes avec une coutière de 5. Les marges, je vais les mettre à 3 Voilà Donc avec les petites chaînes cochées, si vous voulez que toutes les, tous les chiffres soient synchro. Et en bord perdu, donc moi avec la vieille habitude du print, je mets 5 Vous pouvez aller entre 3 et 5, enfin, tout dépend de votre prestataire d'impression donc voilà, on voit que là derrière j'ai un magnifique document qui va se créer, donc nombre de pages 3, je commence à la première, et je fais OK, voilà, je viens dans l'onglet page. alors je vais le retirer, ça je vais faire comme ça pour qu'on voit bien ce qu'on fait, voilà, alors, je vais mettre calque aussi, hop, voilà, euh, donc, moi, quand je crée un nouveau document, euh, j'ai deux calques qui se créent automatiquement, images et textes. Donc, ça, ça vient de Loïc Egon de Osalto qui, qui fait du super bon boulot. Euh, donc, je vous invite à aller sur son site. Donc, vous aurez euh, tout ce qu'il faut dans, dans la description de la, de la vidéo. Donc, euh, Loïc Egon, euh, voilà qui est. Euh, il réalise de très belles choses, et fort pratique. Donc voilà, là on est là. comme ça, on est dans notre page. Hop. Là, je suis dans ma mise en page. Donc vraiment, c'est ce qui va se faire. Euh, moi, je vais venir pour la numérotation euh, automatique des pages dans le gabarit. Donc je ne clique pas une fois simplement dessus, je double clique pour avoir gabarit surligné. Là, je suis vraiment sûr d'être dans mon gabarit. Ce que je vais faire, c'est que je vais. Alors, avant, une petite chose avant dans les calques, c'est que je vais venir verrouiller image, texte. Je vais venir faire un nouveau, un nouveau calque qui va s'appeler euh, numérotation. Alors, sans accent, alors moi je mets jamais d'accent et jamais d'espace. L'espace je le remplace par un underscore et le lait, j'en mets jamais. Euh, là je suis sur, euh, sur PC, mais si euh, ce que je fais peut arriver sur Mac et euh, voilà. Et selon les OS, il peut y avoir des problèmes. Alors, pour éviter tout problème, pas d'accent, pas d'espace, euh, voilà. Ça, ça évite euh, parfois des complications inutiles et on s'y retrouve très bien. Alors. Euh, je vais le ressortir, ce sera mieux. Voilà, donc là on est comme ça. Alors, si je me mets en mode aperçu, donc voilà, là on ne voit rien, c'est tout blanc, c'est mon gabarit. Ouais, bien, on est sur le gabarit. Moi ce que je fais, alors hop, je me remets en normal, donc ça a toujours W pour passer d'aperçu, ou sinon, euh, vous venez ici, la normal, aperçu, fond perdu. Donc là, on reste en normal. Moi, ce que je fais, c'est que je viens créer un petit bloc de texte. Je vais faire un petit bloc de texte comme ça. Soit je viens dans Texte, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Ctrl Alt majuscule N et Ctrl Alt option commande N sur Mac. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose qui se trouve tout de suite. On n'a pas directement euh, la numérotation de page. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi c'est numérotation de page suivant, numéro de page précédent, marque de section Enfin, Pour l'instant je vais juste faire un petit, un petit tuto sur la numérotation de page Et j'y reviendrai plus plus précisément dans un tuto vraiment consacré à ça Mais là je vais juste vous montrer comment, comment je fais, enfin une des techniques C'est après à vous de voir Mais voilà, moi ce que je fais c'est ça Donc là je suis sur mon gabarit, c'est bon Sur mon calque, voilà si je fais un clic droit, j'ai ici aussi, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active Et là je clique, et j'ai un A Super, j'ai mon petit A, voilà Là, quand j'ai fait ça, InDesign sait que je veux forcément avoir un numéro de page active Qui va, selon les numéros de page, s'incrémenter automatiquement Si je veux le mettre sur la gauche, alors là je vais sélectionner mon bloc Je vais appuyer sur Alt je vais venir me déplacer pour le copier carrément sur la page de droite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur majuscule. Comme ça, je vais être toujours resté au même niveau. Et là, je vais le laisser comme ça. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir lui appliquer un style de caractère. Voilà, je fais nouveau style de caractère. Et là, je vérifie bien d'avoir appliqué à la sélection pour voir ce que je fais. Donc, je vais l'appeler bah, pareil, numéro. Tation, sans accent, toujours. Alors, la famille de police, euh, là, je vais prendre celle-là qui est une type kit que j'aime bien. On va se mettre ça en neuf et là, en automatique. Je coche toujours sans retour automatique. Ouais, couleur avancée et on va se mettre. Alors moi, euh, en couleur, je mets toujours une couleur de texte et en contour, comme ça, je suis vraiment sûr d'avoir euh, quelque chose de propre, plutôt que de laisser un truc un peu dans le néant. Voilà, voilà cette petite. Euh, là, toujours 100%. Alors, quelques petits réglages. Euh, voilà, pour le reste, on, on y reviendra plus tard. Euh, donc là, je fais OK. Donc vous voyez, j'ai bien. J'ai bien ça. Alors, je vais venir ici, appliquer numérotation aussi. Alors ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir diminuer un petit peu quand même Mais pas trop, pour laisser la place quand, vous, quand votre numéro de page arriveront à 10, 20, 30, 40, 100, 200, euh, 1000, enfin voilà Alors euh, par ici, on est, hop, un, un, on est voilà, lignée à gauche, ici je vais l'aligner à droite voilà Tac. et si je viens alors euh, si je viens sur ma page je viens là, en mode aperçu et voilà au miracle j'ai mes numéros de page alors vous voyez que si je viens sur la 2 bah voilà je suis bien numéroté à deux voilà alors ce que je fais aussi c'est sur mon gabarit euh, voilà, je viens dans gabarit, soit ici, dans le petit menu contextuel euh, Pourquoi je n'ai pas option de gabarit, parce que je pas sur le bon Voilà, hop, option de gabarit, je vais venir lui dire que c'est numérotation aussi Hop, voilà, comme ça je vais vite m'y retrouver et si je le passe à un collègue ou à, à quelqu'un qui va, qui va le reprendre ensuite, voilà, ce sera très facile de s'y retrouver. Donc voilà, on a numéroté. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est par exemple si vous insérez des pages. J'ajoute des pages. Et on voit que les numéros, comme il est appliqué au gabarit, ça s'incrément tout seul, donc on n'a plus besoin de venir refaire les numéros, comme parfois si on vient les faire directement sur les pages, on est obligé de venir rajouter, rajouter, puisque là, déjà, d'une part, on a quelque chose de plus léger, euh, quelque chose qui est au gabarit, donc si on veut venir changer, on vient directement sur le gabarit, on change, voilà, euh, par exemple, on fait option de style de caractère, on s'aperçoit que le texte est un peu petit, on se met en 12, voilà, ok comme ça après ensuite on regarde, voilà, tout le monde est content on se dit que bah en fait euh, j'aurais bien fait une petite chose comme ça Alors voilà on fait vraiment du du paraître, hein. hop, on fait ça alt, hop, on duplique, on vient mettre au même endroit W on dit ah, bleu, pas bien. Donc, du coup, je reviens ici. Je double-clique. Le style de caractère, une petite option de style. La couleur, on va le mettre. Bah, tout compte fait, on va mettre ça en blanc. Voilà. Ok. Et si on revient ici, bah voilà. Tout. Tout est. Tout est bon. Voilà, et même si je viens ici, euh, si je me mets là, je viens ici, je fais insérer. Euh, alors, pas déplacer des pages, je vais insérer des pages. Pour vous montrer. Donc je vais insérer, bah, 4 pages, après la page 3. D'après le gabarit euh, numérotation, voilà. Hop. Et voilà. Et vous voyez que là, si je viens voir, bah, j'ai effectivement toutes mes pages. Alors le but du gabarit aussi c'est que vous avez vu je peux changer comme je veux et si je m'aperçois que bah, par exemple ça ça veut pas être noir ça va être plutôt plutôt bleu ciel voilà alors bon, là je refais pas de couleur de spécifique mais hop et voilà je reviens ici et dans ma mise en page plus rien à faire c'est déjà bon, là, je peux déjà commencer à travailler. Donc, juste ce que j'ai fait, c'est qu'avec les calques, après, bah voilà, numérotation, je le bloque, je déverrouille les autres. Et sur ma page, je double-clic. C'est bon, je suis dans la partie page, dans mon espace de travail, où je vais pouvoir importer des images et, et tout ça. Donc voilà, c'était euh, le, le petit, euh, la petite partie, un numéro de page active. Donc, je vais faire un, un tuto bien bien plus détaillé sur euh, toutes les options sur comment travailler avec le numéro de page active numéro de section et tout mais je voulais vous, vous parler voilà, de numéro de page active euh, et de ma façon de le faire pour euh, essayer de vous vous faire euh, partager mon travail donc voilà, Donc si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à partager, à en parler euh, j'ai des... Euh, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou sinon euh, sur mon email alexandre@cia-design.com Et euh, si vous avez des demandes spécifiques, euh, n'hésitez pas non plus, euh, je suis là pour euh, vous répondre. Merci et à bientôt!